Nous allons déterminer l'ensemble des points d'accumulation de l'ensemble des cosinus, des entiers, des multiples entiers d'un nombre réel. Pour ce faire, nous avons un premier cas, le cas où θ sur π est un nombre rationnel. Et donc, on peut écrire θ euh, égale π que multiplie P sur Q avec euh, deux entiers relatifs, P et Q, Q étant bien sûr non Du fait que le cosinus est une fonction périodique de période π, on a cosinus N plus 2Qθ égale cosinus Nθ plus 2Pπ, mais ils vont mettre un seul π là c'est égal à la cosinus nθ, ce qui permet de dire que la suite cosinus nθ est périodique. Et par la suite, nous avons un nombre fini. Donc, l'ensemble est un nombre un ensemble fini. Ça n'admet que des points isolés, donc ça n'a pas de points d'accumulation. Passons au cas plus laborieux le cas où θ sur π est un nombre rationnel. Nous avons besoin pour la suite de l'ensemble H formé par les nombres réels de la forme nθ plus 2kπ avec n k deux anti-relatives Il est facile de vérifier que H est un sous-groupe additif des nombres réels. Et du coup, nous avons un résultat très important, classique, qui dit que tout sous-groupe additif des nombres réels est soit un sous-groupe discret, c'est-à-dire c'est de la forme Z alpha, euh, ou l'ensemble des multiples d'un certain nombre réel alpha, ou bien le sous-groupe, s'il n'est pas discret, il est partout dense dans R, c'est-à-dire... Tous les réels sont des points d'accumulation de H. Alors, s'il était, c'est-à-dire si H était discret, on pourrait écrire H égale alpha Z, et par conséquent, t égale alpha P, euh, en prenant N égale à 1 et k égale à 0, donc θ appartient à h, et donc il est de la forme alpha z. Et 2π appartient à h, là il faut rectifier, 2π appartient à h, en prenant 1 égale à 0 et k égale à 1, donc 2π appartient à h, donc 2π égale alpha q. Ce qui permet d'écrire θ euh, sur π égale 2p sur q. Et donc, sur pi serait rationnel. Donc, ce cas est à éliminer, et par conséquent, le sous-groupe H est partout dans R, en d'autres termes, l'ensemble des points de d'éclimulation de H est R. Maintenant, en fait, il s'agit de chercher l'ensemble des points de commission de A. On a bien A est inclus dans le segment moins 1 plus 1. C'est l'inclusion réciproque qu'il faut montrer maintenant. Et pour ce faire, soit un réel X de moins de 1 plus 1, et considérant un incident strictement positif, suffisamment petit, on peut même imposer à epsilon d'être inférieur à pi. La raison, on va la découvrir tout à l'heure. Alors notre x, on peut l'écrire sous la forme de cosinus d'un certain alpha, et on peut même prendre un certain phi plutôt, x égale cosinus phi. On peut même prendre phi, un réel entre 0 et pi. Puisque H est partout dans R, il existe une infinité de groupes d'entier relatifs, nK, pour lesquels on a valeur absolue nθ plus 2kpi moins phi est inférieure à epsilon. Et par la suite, on a valeur absolue cosinus nθ moins x est inférieure à Gal, valeur absolue cos nθ plus 2kpi moins cosinus phi. Là, on a ajouté un certain nombre de tours qui ne changent pas la valeur de cosinus nθ. Cette deuxième valeur absolue est elle-même inférieure, d'après un résultat connu de la trigonométrie, est inférieure à la valeur absolue nθ plus 2 kpi moins phi, qui est inférieure à ε. Donc, par transitivité, on aura... Valeur absolue cos nθ moins x, inférieur à epsilon, résultat qu'il ne faut pas oublier, qui veut dire que cos nθ appartient à l'intervalle euh, ouvert x moins epsilon, x plus epsilon. Mais pour la suite, on va, on va exploiter la dernière inégalité, valeur absolue de nθ plus de kpi moins phi, inférieur à epsilon. Maintenant, on va considérer un autre ensemble auxiliaire, L, qui est formé par tous les antirelatifs relatifs pour lesquels on trouve au moins un anti relatif K, tel que valeur absolue Nθ plus 2KP moins Φ On sait qu'il qu existe au moins un couple NK pour lequel on a cette condition, valeur absolue Nθ plus 2KP moins Φ donc, l'ensemble L n'est pas vide. Et on va piquer au hasard un certain N0 dans L. Un premier cas. Si cosinus N0θ est diff était différent de X, alors, rappelez-vous, on a vu que cosinus N0θ moins phi, en valeur absolue est inférieur à moins cosinus phi, donc moins cosinus x est inférieur strictement epsilon, donc notre cosinus 1, 0, θ appartient à x moins epsilon, x plus epsilon. Par ailleurs, cosinus 1, 0, θ, c'est bien de la forme des éléments de A, donc il appartient à l'intersection de A avec l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon. Et comme c'est différent de x, alors il appartient à A inter x moins epsilon, x plus epsilon, moins les de temps x, et par conséquent, cette dernière partie est non vide, donc x est bien un point d'accumulation de, de A. Maintenant, que se passe-t-il si cosinus 0θ était, était égal à x alors, euh, on doit chercher un autre entier, N1. Pour ce faire, on va voir s'il est possible. Soit donc un N, quelconque, qui appartient à L. Alors, comparons euh, les différentes valeurs euh, des entiers, parce que N appartient à L, ça veut dire qu'il existe au moins un K. Bon, si on prend deux K, K et K' associés à N. C'est-à-dire, pour K et K', deux entiers relatifs, pour lesquels on a en même temps, valeur absolue Nθ plus de Kpi moins Phi inférieur Epsilon, et valeur absolue Nθ plus de K' pi moins Phi inférieur epsilon, epsilon. Bien sûr, par une, une technique plutôt en ajoutant, en retranchant, en utilisant l'égalité triangulaire on obtient finalement. Alors, on de k moins k' inférieur à epsilon sur pi. Et comme on a déjà pris epsilon strictement possible, mais strictement inférieur à pi, alors epsilon sur pi est inférieur à strictement à 1, et k et k' sont deux entiers relatifs dont la distance est inférieure à 1 strictement, donc ça ne peut être que le même entier relatif donc k égale à k'. Ce que veut dire à chaque n dans l, correspond à seul cas. Et par conséquent, l est infini. Parce qu'on a déjà dit que l'ensemble des couples nk pour lesquels on a valence, tu fil du capi, moins inférieur à epsilon, l'ensemble des couples, est un ensemble fini. Et comme à chaque n, et dans ceci, un ce cas, donc, euh, l est infini. Ce qui nous permet de prendre d'autres, d'autres entiers, autres, d autres dit, euh, autre que 0. Alors, s'il existe un n appartenant à l moins 1 0 moins 1,0 0 pour lequel on a pour lequel on a cosinus nθ égale à cosinus n0θ, alors on peut écrire nθ égale à n0θ plus de hpi, ou bien nθ égale à moins n0θ plus de hpi, avec h à matière relative, et par conséquent, on tomberait sur θ sur pi, un nombre rationnel qui est interdit. On est donc sûr d'avoir au moins n1, dans L, pour lequel cosinus N1θ est différent de cosinus N0θ. rappelez-vous, cosinus N0θ est égal à x. Donc, là, on a trouvé que cosinus N1θ est différent de x. Et par suite, le cosinus N1θ appartient à inter x moins epsilon, x plus epsilon. Ce qui vous démontre.